Allez, je reprends mon analyse un petit peu plus détaillée en fait euh, de la bande-annonce euh, du prochain Star Wars euh, de EA. On était un petit peu sous le coup de l'émotion euh, au moment du live. Et puis, l'objectif, c'était surtout de partager ce moment-là avec vous et pas forcément d'en faire l'analyse. Donc, je vous propose une seconde vidéo euh, d'une analyse un petit peu plus euh, resserrée. On va identifier les personnages qu'on arrive à reconnaître, les vaisseaux également, la période et donc euh, éventuellement, euh, quelle serait euh, la sauce qui sera programmée. Mais... On n'a pas d'image de gameplay donc ce sera difficile. Allez, c'est parti. On reprend un petit peu l'analyse euh, du, euh, du trailer A0. Euh, donc euh, on part sur un combat en fait euh, entre un X-Wing et un Interceptor TIE. Qu'on verra un petit peu plus en détail. Alors on est dans un champ d'astéroïdes que j'ai du mal à identifier. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous, vous arrivez à, à identifier au niveau planète. Elle va faire, elle va faire, elle va tenter un boost, hein, un espèce de, de espèce essayer de dépasser un peu la puissance de son vaisseau. Elle replie les ailes et en fait elle passe à travers deux astéroïdes où on voit en fait que lui ben il se il se aussi. Là ce qui est assez intéressant, je mets je mets sur pause, voilà hop là on voit des architens en fait. Euh, des Architains qui sont bien connus euh, des joueurs de Battlefront euh, mais également euh, des joueurs euh, de, euh, de Armada puisque c'est un des vaisseaux qu'on a eu assez rapidement et qui était une vraie solution euh, de jeu. Euh, donc voilà, déjà première information, il y aura des arcs dans le jeu, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté pour euh, les, les joueurs euh, console puisqu'ils en ont déjà pas mal vu dans, dans Battlefront. Sinon on voit des LA, des LX, donc on a compris qu'on était dans la période euh, 4-5-6, de toute évidence post-6 euh, post et, et avant 7, hein, comme on le disait lors, euh, lors du live. On voit également euh, des euh, u wing et là ce qu'on va remarquer, en fait c'est que euh, le, euh, le chasseur taille, vous voyez là, hop, on voit une ligne rouge en fait sur l'aile du chasseur taille, et en fait ça correspond à la Saber Squadron, Cyber Squadron qui est bien connue en fait des joueurs de X-wing. Donc forcément, il euh, y a des codes en fait de X-wing qui sont extrêmement représentés euh, dans, dans cette bande annonce et euh, ceux qui sont accoutumés, euh, accoutumés euh, du jeu, euh, forcément, vont, vont retrouver leur petit, mais c'était déjà euh, le cas avec les euh, solutions euh, de euh, Battlefront. Bon, là, voilà, on est sur un brief. Ce qui est intéressant, c'est le brief des rebelles. Voilà, on l'appelle pour aller... Voilà, le brief des rebelles. Alors là, on voit plusieurs choses. Hein. Déjà, euh, vous noterez euh, la présence euh, de Hera. Euh, la Twi'lek, euh, notamment de mémoire pilote de euh, L.A., qui est pas mal gradé quand même ici. Et puis en projection, on a un très beau euh, très beau Starhawk qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps pour euh, pour Star Wars Armada. Donc euh, voilà, ça c'est euh, des, petits, des petits trucs euh, vraiment sympas qu'on retrouve dans ce trailer, même si je doute que l'on pilote ce genre de choses. Euh, le jeu est clairement orienté sur euh, du pilotage de, de vaisseaux, euh, euh, de, de, de petits vaisseaux, en fait, de vaisseaux de combat et non pas euh, d'énormes, de, de chasseurs de combat et non pas d'énormes vaisseaux comme ça. Voilà, donc là on, on repère hein, euh, des choses logiques. Hein, euh. Là on a un Reaper, un Reaper euh, très très connu également des joueurs de X-Wing. Euh, je crois qu'on le voit dans, euh, dans Battlefront aussi et on a beaucoup de présence de B et de bombardier taille vous avez vu avec ce laser là qui a l'air d'être foudroyant donc c'est c'est plutôt sympa euh, là on a Wedge tout simplement hein, on reconnaît on reconnaît Wedge au pilote euh, aux commandes de son euh, de son X-Wing euh, Wedge que je dont je vous rappelle qu'on le revoit dans l'épisode 9 donc euh, c'est vraiment sympa le personnage est en train de s'imposer dans toute la mythologie Star Wars, et je trouve que c'est un clin d'œil qui, qui est vraiment top. Voilà les codes Coruscant, hein, évidemment, une bataille au-dessus de Coruscant. Vous voyez, la, le, les bombardiers sont très très présents, cette attaque, de ce qui pourrait être un chantier euh, avec des missiles. Alors là aussi, euh, très intéressant ces missiles, puisque très utilisés, encore une fois dans X-Wing, alors que quasiment jamais vu, vu une fois dans l'épisode 2, euh, quand Boba Fett balance des bombes euh, soniques, et puis ensuite il y a les espèces de missiles qu'on voit euh, dans l'épisode euh, dans l'épisode 3, qui larguent les espèces de petits euh, droïdes pour détruire, la, pour détruire les, les, les, les, les, euh, les chasseurs euh, des euh, Jedi. Mais on voit très très peu de missiles malgré tout, c'est plutôt première génération 1-2-3 le missile que 4-5-6. Alors que là, bah, on, en voit, on en voit pas mal dans cette bande-annonce. Je trouve que c'est un reflet miroir qui peut se faire avec X-Wing, puisque vous savez, dans X-Wing, on s'équipe beaucoup, beaucoup de, de missiles. Bon, une attaque d'un chantier qui passe celui de QA. Puisque c'est un chantier euh, euh, rebelle, quoique ils auraient peut-être pu euh, récupérer les chantiers euh, de Cuat et euh, du coup euh, euh, monter leur infrastructure à cet endroit, donc on peut imaginer que c'est une attaque d'un chantier euh, bien connu euh, des fans de Star Wars. Et du coup, bah, là il y a des CR-90. Voilà, donc on nous promet cinq pilotes euh, de chaque côté. Voilà. Donc euh, on reconnaîtra, euh, on reconnaîtra. je vais faire juste un, un, un petit retour en arrière. Voilà, au niveau des identifications, on reconnaît qu'on a un chasseur de, euh, de LA, on a un chasseur de, de Y en bleu, et puis sinon c'est des, des, des pilotes de X-Wing. Et puis là, bah, c'est pareil, difficile à identifier, puisque normalement les combinaisons ne diffèrent pas, mais on a euh, du taille, de l'Intercepteur et, euh, et du Bombardier. Euh, du combat euh, air-sol que j'aime bien Moi dans des paysages sont pas forcément dans l'espace Et un très très beau final Avec euh, l'arrivée de deux corvettes Et donc de deux architens Avec euh, un, euh, un star destroyer Ça promet quand même Ça promet quand même du lot Et ça sort le 10-02-2020 Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce jeu euh, On ne sait pas vraiment en fait si on va avoir affaire à du full multi, du multi avec une petite campagne ou une grosse campagne avec euh, avec un petit peu de multi. Euh, les informations sont un peu euh, difficiles à trouver. Il y a certains d'entre vous qui me parlent de beaucoup de multi, peu de campagne. Il y en a qui me disent, il y a du solo, un peu de multi. Donc c'est difficile à savoir. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est la période. On est sur une période 4, 5, 6 plutôt. Entre 6 et 7, euh, on retrouve beaucoup de codes de l'univers de X-Wing. Et ça, c'est plutôt bienvenu comme dans euh, Star Wars Battlefront. Et également euh, des vaisseaux directement issus de l'univers en fait, euh, de Star Wars Armada, euh, avec notamment les Architens. Euh, donc voilà, euh, bien entendu, on va suivre cette affaire. On va euh, prendre le jeu sur la page. On va essayer en fait, de vous faire euh, des démos dès qu'il sortira. La formation assez intéressante et importante c'est sa sortie qui n'est pas si lointaine puisque c'est pour cet automne et franchement moi je m'en réjouis. Voilà, il me reste à vous remercier de votre fidélité, à m'excuser pour le petit crash pendant le live, mais c'est parce que voilà, je repassais constamment la vidéo en boucle et donc j'allais directement l'appuyer sur Internet. C'était un peu, un peu lourd quand même et un peu osé d'en faire autant. Mais bon, voilà, on était dans l'euphorie du moment. En tout cas, je vous remercie, vous avez été nombreux à me retrouver à ce créneau horaire que je n'imaginais pas regrouper autant de personnes. Et je vous remercie de votre présence, de votre engouement, et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux, surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, puis à vous donner un rendez-vous en fin de semaine pour l'Expresso. Allez, ciao